vous filmer une Opel la villa c'est quel moteur c'est un 1200 c'est une voiture de 2003 et bien passons à la voiture et voilà la voiture j'espère qu'on voit quelque chose ça me paraît bien sombre à l'image et il y a un gros ampli basse donc euh, du coup on va pouvoir se faire une idée aussi de la capacité impressionnante de, ce, de cette petite machine. Montrer le capot aussi après. la place en effet <rire> alors oui ça en fait c'est assez bluffant parce que la la, la voiture paraît vraiment minuscule oui, comme oui, ça on dirait un petit oui, berlingo mais relativement haute et ouais. donc, euh, la hauteur oui. et euh, quand les sièges sont rabattus oui. très honnêtement enfin pour un musicien c'est très du côté du capot ouais. boum Mais non. Là, elle est à 126 000 km. Une voiture qui a, euh, qui a 16 ans, ça va Donc, il une nouvelle batterie, il voilà. y a un nouvel alternateur qui avait été changé aussi, qui m'avait posé tant de problèmes de batterie euh, récemment. Mais voilà. Okay. On a changé les freins aussi récemment, les pneus arrière. <rire> voilà, elle est comme neuve. Donc, euh... Elle est repartie pour un tour. Voilà. Un tour de Allez, est... ben, on est reparti alors. On est reparti. deuxième. Oui, c'est ça, Fais demi-tour plus loin. Attends, je peux le faire. Oui, tu peux le faire si tu le sens. Je vais pas le faire d'un coup, évidemment. Hein. J'ai pas de trottinette non plus. Oui. Mais... Wow. T'es quoi, Jean-Pierre, j'habite ici Oui. <rire> ok, je dis quoi je vais faire de mes côtés plus là le bleu piège On dit ça sent. Tu sens ça Ça sent un, peu, un peu brûlé. <rire> <rire> oh quelle farce, hein. Alors. C'est ici le club des amicales des agilas Oui Ah, bon bah ben, alors. meilleure étape oui. la vienne on va on va négocier un oui. hein, échange ouais, elle est pas mal hein oui. belle voiture vous l'avez vue tout à l'heure on va retrouver notre épingle d'adorer est ce qu'elle va monter avec un camion je ne sais pas comment tu passes <rire> On passé l'épreuve. De la piste noire. De la piste noire, exactement. Et c'est un 14 Hein euh, oui je crois que c'est 14%. Ou mais maintenant j'ai un 14 mais les garagistes à réparer ça aussi. Quelque chose qui n'a pas réparé parce que j'ai oublié d'en parler, c'est les essuie-glaces à vitesse lente. quand je fais ça, vitesse lente, pas... il s'arrête <rire> en plein milieu. La femme tu pourrais peut-être repasser au garage. pour les cassettes trop alors quand tu vois tout le monde me dépasse mais euh, c'est parce que je suis gentil allez hein. passer, c'est bon on est encore Le principal fait qu'elle roule. Ouais, elle roule, elle roule bien. Temps, mais, mais au plus contrôle plus. technique, ils doivent se demander quoi. Si vous êtes la vitesse, elle a quand même de la reprise. Combien de vitesses tu m'as dit qu'il y avait 5. Cinq. Cinq. Alors c'est pas une voiture pour du long voyage, ça c'est sûr. Mais comme petite citatine, et pour la volume. voiture de Marie bien C'est une bonne question parce que pour l'instant elle, elle roule mais bien. il y a des frais de suite ouais. parce que toi après l'alternateur, après les freins et tout ce qui va encore euh, à, venir, à un donné euh, <rire> les frais seront plus élevés que ce que j'ai fait pour la voiture. <rire> il y a quand même encore euh, comme une année, hein. Si tu veux passer sur la scène, il te faut une nouvelle voiture, <rire> encore. Ça va pour l'instant, suis... elle, elle me satisfait. Il y a de nombreuses années, je travaille Voilà, nous sommes arrivés au bout du voyage. J'éteins les phares et le moteur. Et la lampe. Et la lampe pour faire de problèmes de batterie.